Yap pas, potes, vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui ça y est, c'est bon, j'ai fini ma période de branle-couille. Je l'ai déjà dit, de toute façon dans les commentaires vous avez été trop flex avec moi. Vous avez été là, ouais c'est bon Zach, t'inquiète, tu peux rien branler. Ah ouais je peux rien branler. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Hein, un petit peu en retard. Moi, pour ma part, Bon ça va, c'était cool. Hein. De toute façon, j'ai envie de te dire que j'ai passé un bon, un super réveillon du nouvel an. D'ailleurs, je sais pas si on dit réveillon du nouvel an ou pas. Si réveillon, ça va que pour Noël ou que ça s'applique aussi au nouvel an. Non, parce que réveillon, la seule chose qui te réveille au nouvel an, c'est le rhum et, et la bière. donc hein. qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas autre chose d'autre que le whisky coca qui te réveille correctement au nouvel an. En plus, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, elles sont là. Ouais, moi, j'ai pas pensé forcément une bonne année de 2019, machin etc je ne suis pas concerné hein. personnellement j'ai passé une très très belle année 2019 c'est en grande partie grâce à vous et je vous remercie d'ailleurs dédicace hein Sexe, voilà je mets le pull euh, en dédicace parce qu'on vient d'annoncer la fin de l'émission pour certaines raisons je vous laisserai aller sur les différents euh, réseaux de la radio je fais pas cette vidéo pour en parler mais voilà c'était histoire de faire quelque chose qui m'a tenu à cœur et qui a pas mal animé mon année bon du coup aujourd'hui on va aller sur modern warfare oh je me faisais une petite remarque, je me disais putain on est encore deux mois après la sortie du jeu et je peux encore faire des petites vidéos comme ça et tout c'est cool tu vois Bref on va aller sur Modern Warfare d'accord et aujourd'hui je vais tester, bah je pense que tu l'as vu de toute façon dans le titre de la vidéo Je vais tester la classe de Korean Savage Alors Korean Savage qui, qui est ce que c'est bah c'est un Coréen <rire> C'est drôle Zach hein. Bon bref c'est un Coréen Ouais je vais pas m'arrêter hein. C'est un gars <rire> C'est un gars qui est trop chaud sur Modern Warfare Voilà c'est un Américain Et euh, le gars est chaud Bon il y a pas mal de personnes qui l'accusent de reverse boost hein. bon. Je vais pas vous redire ce que c'est, c'est grosso modo quand tu détruis tes parties pour tomber face à des merdes, mais au-delà de ça, le mec est super chaud, et il a fait une vidéo, j'ai vu, sur une des de meilleures classes qu'il préconise selon lui, sur lui, grosso modo, c'est un gars qui fait des nuques, double nuque, triple nuque, tout ce que tu veux, donc moi je me suis dit, bah tiens, suceur que je suis, -18. on va aller reprendre sa classe et la tester, donc voici la bête hein, que vous avez sous les yeux, c'est une M4 avec les munitions SOCOM, voilà, qu'est-ce que c'est Bah vous le voyez, vous rajoutez des dégâts et de la portée, mais par contre derrière, t'as que 10 balles dans le chargeur. C'est pour ça qu'on met à tout tour de passe-passe. Voilà. cross, viseur, bande poignée, pointillée. C'est pas grand-chose de spécial. Et t'es obligé de tout l'adapter. Moi, j'ai dit que je prenais toute sa classe. Moi, c'est simple. Soit tout ou rien. C'est comme pendant le sexe. Ou rien, on fait pas que les prélits. Donc avec ça, j'ai pris des mineurs, livraison express sur c'est simple, c'est sa classe. Je me suis pas cassé les couilles, pareil pour la mine de proximité. Ce qui veut dire que c'est quand même un peu un enfoiré. Et enfin lui, alors encore pire, lui il prend le 357 version fusil à pompe, sauf que tu le vois sur mon compte, je l'ai pas. Et je suis pas allé gratter le compte de Pierre Pauloujac cette fois-ci. Donc je vais prendre le euh, Diggle. Bon écoute, trêve de bavardage, c'est parti. Bon là, je joue sur console, hein. je pense que vous l'avez remarqué. Mais ça me fait plaisir de retourner un petit peu sur console aussi. Hein. Sur PC, c'est cool, mais je vous l'ai déjà dit, ils sont trop cocaïnés. Frère. Alors certes, la cocaïne, c'est excellent. Je veux bien Oh là là, attends, attends, attends, le petit double là, c'était quoi ça? En plus, attends, non, je vais pas dire que la cocaïne c'est excellent, allez faire foutre. Mais moi, j'ai envie de jouer un peu moins énervé que les joueurs PC là, ils m'énervent. En fait, ça me fume à quel point, tu vois, sur à peu près tous les sujets, tu vas avoir euh, des avis qui sont généraux de gens qui s'y connaissent pas nécessairement, mais c'est pas méchant, tu vois. Mais des avis un peu généraux que tu peux retrouver partout et qui sont un petit peu drôles, tu vois. Comme par exemple, l'autre jour, je vais à Bourg-en-Bresse, tu vois. D'ailleurs, petite charmante ville, hein. Si j'ai des bourgeois, euh, je sais pas comment on vous, vous appelle les gens de Bourg-en-Bresse. Hein. Si j'ai bourg des Bourbressans, des Bressans. Des Bressons Peut-être des Bressons. Des Bressons. Des bressons. Des bressons. <rire> si j'ai des Bressons là dans mes abonnés, sachez que votre ville est, est, est charmante. Voilà. Je dirais pas que c'est la meilleure ville du monde, mais elle est charmante. T'as vu, tu lui fais des convoyants comme ça aux abonnés, comme ça ils te mettent des likes sur tes vidéos. Youhou et tu vois, je, je, je prends un covoiturage. Parce qu'en gros, j'avais pas le choix, j'ai dû prendre un covoiturage. Ça faisait des années j'avais pas pris un covoiturage, gros. Moi, j'aime bien le train, j'aime bien l'avion, aucun problème. J'ai même un pote à moi, tu vois, qui, qui a plutôt peur de l'avion. Moi, je m'en bats les couilles. L'avion, je suis, je suis serein détente, tu vois. Et, euh, et, et moi, la ça me casse les couilles et donc je prends un covoiturage parce que j'avais pas le choix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors Déjà, attends, tu sais pourquoi je prends cette boîte de munitions? Parce que frère, 10 balles dans le, dans le chargeur, t'as vite plus de balles. Hashtag hein. analyse. <rire> là, je t'ai dit un puissant égale 2. Ils hein. sont où les types là? Je suis. Sur j'ai vu personne depuis je de temps Donc je tombe sur un professeur, tu vois, le classique à hein, 35 ans, sympathique au demeurant, donc je me foutrais pas de sa gueule, tu vois. Vraiment, tu sais c'était le c'était ce qu'on peut appeler un brave type, tu vois. Il y a des gens, c'est des braves types, il y a des, des gens, c'est des enculés. Moi je suis un enculé, lui c'est un brave type. Wow, sa mère, sa mère, sa mère. On recharge, on recharge, on recharge. Et donc, tu vois, il essaye de me parler. Moi, je lui dis que je vais pour le match et tout. Donc, lui, tu sais, c'est typique le genre de gars. Vous connaissez, tu vois, le genre de gars qui, qui, par exemple, ne suit pas trop le football. Donc, il va pas spécialement avoir d'avis, juste il va dire des généralités. Et c'est pas méchant, je me fous pas de sa gueule. Mais par exemple, c'est le type, il dit Ouais, Ibrahimovic, je le trouve vraiment arrogant. Euh. Après, ça, c'est un avis qui se défend. Mais tu vois, le genre de truc Ouais, la Coupe du Monde, c'est cool, c'est dommage, ça casse des trucs alors qu'avant, ça le faisait pas. Euh, machin En soi, ça veut pas des avis ni faux ni méchant, j'en discute même pas, c'est des avis un peu généralistes, quoi, tu vois, que, que tout un chacun que, que la mère de famille peut avoir, tu vois oh. oh attention, je suis en série de plus de 10 là 10 ou 11, attention, il va me manquer il va me manquer un kill, en fait j'ai envie que le drone avancé me ralasse oh J'ai eu le kill avant J'ai le kill avant ou pas Non, j'ai pas eu le kill j'ai pas eu le kill, c'est trop injuste putain, non, non bon, avec son C4 de merde, sale chien Oh là là, le double, le double je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort, Et donc pour revenir à ce que je voulais dire, un petit peu à l'image d'un joueur foot pro tu vois qui arrête et qui au bout de je sais pas 2-3 ans commence à avoir des, des, des, des pieds palmés tout simplement parce qu'il a plus l'habitude, bah, c'est un petit peu pareil. Moi la dernière année où j'ai squatté Call of Duty c'était en 2016, donc forcément depuis je suis moins bon. Mais en ce moment je joue, je joue beaucoup plus et je reprends un petit peu du niveau, tu vois, donc ça, ça me fait plaisir, I am happy. I'm happy tu sais d'être, je fais les efforts et, et que je redeviens un petit peu plus chaud qu'avant tu vois. C'est cool, c'est cool. La satisfaction est présente, les amis. D'ailleurs, ça va me permettre de pouvoir vous annoncer des, des choses sur ma chaîne YouTube qui vont arriver, des choses qui, vous, qui vont vous faire plaisir, qui ont pu vous faire plaisir déjà par le passé. Donc, dans un premier temps, je vais vous annoncer l'arrivée d'une série YouTube, d'accord Issue, donc bien montée, etc. Ouh la merde Boum Boum Boum Oh, j'ai pas fait un kill, sa mère. <rire> Une série YouTube issue d'un truc que je fais avec Zidar. Voilà. Donc, euh, je sais que vous avez déjà aimé les vidéos que. Aïe. Oh là là, ce que t'as pris, toi! Que je faisais avec Zidar. C'est Tandax, frère. C'est Tandax. C'est pas tendu, c'est Tandax. Tandax, Tandax, on a dit. Tandax, on a dit. Donc ça va être une euh, série Youtube avec Zidar voilà. J'hésite encore à, au, for au format que je vais faire Je sais pas si j'en fais une grosse vidéo Ou plusieurs épisodes Donc à vous de me dire Moi je pensais peut-être en faire plusieurs vidéos Donc euh, je, je, je sollicite votre avis les frères C'est euh, un défi qu'on veut se mettre sur quelques semaines Ça risque d'être très dur voire même quasi impossible Mais on veut essayer euh, C'est un road tout sans zéro en escarmouche Donc c'est à dire en 2v2 Essayez de péter un 100-0 Et moi je vous mets euh, des vidéos condensées Genre on va dire allez Un épisode par semaine de ça tu vois Vous pouvez... Oh il a spawn juste là Mais c'est quoi ce spawn de fils de pute Regardez Je le tue juste là C'est de la merde J'ai le Je vais pas réussir à avoir mon drone avancé Oh c'est dommage Ils sont plus de 4 en plus Regarde donc soit je vous pète un épisode par semaine de ça Soit je vous pète une vidéo généraliste De tout le truc, donc voilà Donc on va essayer d'aller en 100-0 euh, comme ça en stream En 2v2, donc c'est assez cool, déjà il y a eu première, euh, la première session qui s'est passée euh, Spoiler, on est en, en 7-0 pour bon, l'instant. Voilà. Euh, on est mort une première fois Enfin, on a perdu un 2v2 en 6-0 Et on a réussi à remonter et à être en 7-0 Du coup, c'est plutôt pas mal Bon, 27 kills Je suis le premier de ma team, c'est lourd Oh le bâtard Donc dans un premier temps, il y a cette série-là, voilà, qui fait plaisir, c'est un petit peu le retour de celle-ci. Oh le gamin, il savait que j'étais là, regardez-moi, Enfin, je vais utiliser un petit peu plus ça, genre, je vais mettre ça là, Tu vois, regarde, hop Là, ensuite, tu fais ça, et là, tu vas en enfer, parce que, du coup, en faisant ça, et eh ben, bah, t'as deux bêtis bondissantes, et là, c'est pas Betty la bondissante, c'est Betty la grosse pute <rire> Hop, on ferme la porte. Si j'étais vraiment un chien, et genre un chien d'eau de haute de volée... Oh, le chien Je ferai derrière la porte, sauf que tu vois, je veux bien être un chien, mais doucement quand même. Oh là là, regarde, tu mets vraiment des deux balles avec cette classe, c'est un truc de ouf. Et donc, dans un second temps, une deuxième série appréciée euh, par euh, ces messieurs, par ces gens, c'est la série FM Multi, voilà les gars, wouhou donc je l'avais fait l'an dernier, et il y en avait pas mal qui avaient laissé leur chance à FM, etc. Et qui, au final, avaient bien kiffé la série. Le, le montage est cool, même si vous ne comprenez pas le jeu, vous pouvez kiffer la chose. C'est fait pas avec spécialement les mêmes membres que l'an dernier. Enfin, si, quelques-uns quand même. Et voilà, donc ça sortira. Donc les prochaines semaines sur ma chaîne seront entre vidéos classiques que je peux faire comme ça, tu vois en mode gameplay. Parce que notamment, je sais qu'il y a la saison 2 qui va pas trop tarder de... du... Du... Oh Du pass de combat, donc ça si voudra dire euh, nouvelles armes, nouvelles maps... Euh plein de trucs archi cool tu vois donc entre vidéos un peu plus classique vlog aussi je vais, là, je vais en fin de semaine là tout de suite en Pologne donc j'avais envie de vous ramener avec moi de faire découvrir un peu le pays tu vois je vais à Cracovie Bon je tiens à mettre un petit disclaimer J'ai quitté la partie d'avant et parce qu'un type Est rentré à, à campé sa mère A eu des hélicos etc ça commençait à devenir Vite injouable alors qu'en plus j'étais en train de vous faire De la propagande des hauts niveau. là hein ah ouais, Je vous mettais un petit peu l'eau à la bouche sur ce qui arrive sur la chaîne Dans les prochaines semaines là, vous, même moi j'ai bandé Même moi j'ai bandé mais moi j'ai vu ce que j'ai dit Que j'allais faire j'ai fait attends attends attends là ça fait plaisir Donc du coup au niveau du programme On, on va retrouver quoi sur la chaîne donc je vous ai dit La série FM la série 2v2 Avec Zidar que j'ai envie de faire et donc euh, Où j'attends également votre avis sur la manière de le faire. Et euh, il va avoir quoi également Ah oui, un petit vlog pour la Pologne, où euh, je suis chaud, là, je vais à Cracovie en fin de semaine. En plus, il est avec Madame, tu vois, mais je vous la montrerai pas spécialement, mais c'est juste histoire de oh, Dommage le, le, le petit kill a été stylé, le petit kill a été stylé. C'est dommage, en fait, que t'es peu de balles avec. Et également, euh, soon, euh, des retours de... de... Oula, de contenu un peu plus IRL comme on faisait avec Joël il y a quelques mois, euh, comme par exemple le micro-trottoir sur la géographie, quand on a cuisiné des pizzas ou... Euh... Oh le patard Quand on a cuisiné des pizzas ou quand on faisait des vidéos à la salle. Bref, ça fait plaisir contrairement à ce spawn de cul frère. Plus je peux pas hurler là. J'ai ma mère elle dort frère. fait des vidéos à 1h du matin, bah ouais. On est sur une journée pleine, stream salle vidéo, on est là frère. Ces joueurs me dégoûtent. Allez, on commence une petite série. Sale fils de pute, va. Wow. En plus, en étant parfaitement honnête, là, tu vois, j'ai changé les stricts entre les deux parties. La série de 12 sans... En... La série de 12 en, euh, le drone, là, elle m'a traumatisé. pas tous les jours que je fais des séries de 12 en vidéo et en plus, je suis pas récompensé. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe, frérot Yeah, très bien, série de 6 On va tenter la DAF, mes amis Série de 7 Non, je vous jure, j'y ai mis du cœur, cette vidéo Je me suis repris à quelques fois, etc J'ai dit, je veux leur faire un beau, un beau gameplay, au oh, frérot Let's go, Adav. Putain de merde, ça fait plaisir On va leur caler un Adav dans leur mer, là, tout de suite et demi, mais non T'as pas le droit frère. En plus on a eu les streaks à peu près au même moment. Oh comment je suis déçu on a eu les streaks au même moment. Il a eu sa frappe de précision en même temps que moi. Frère je me retrouve j'ai un cousin, j'ai des cousins. Des gens que j'ai fait de mes couilles. Vous sortez de mes testicules les gars. Pas toujours épilé hein. Qu'on s'entende. Hop. On attend que la dame ennemie parte avant de quitter cette zone hein je vous le dis. En moi... Je L'annonce, comme ça, j'ai pas votre torrent de l'arme en plus, petite série de 10, ça fait plaisir. La DAVI part, je retourne la game. La DAVI part, je retourne la game, ok Là, là, là, j'attends juste que la DAVI part. Dès qu'il part, je retourne la game. Un peu comme des bonhommes, ils attendent dès que la balle famille part, je retourne la fille. Non, c'est pas exactement pareil. Ah, la DAV part, la DAV part, ça y est, ça y est, ça y est. Il reste il a du temps enfin, Il reste du temps. Mais par contre, mes, mes alliés s'en battent vraiment les couilles, l'objectif. Bon, ça leur fait un point commun avec moi, du coup, je suppose. <rire> Un et ennemi Non Non Non Non non, Deux adavs Non, je suis désolé Non Mais baiser vos mères Putain Vas-y, vas-y, vas-y La vie de ma mère, je le détruis, celui là c'est quoi, ça Comment ça Deux adoves En plus, je peux même pas faire confiance à ces alliés de merde Je jure, je le détruis, gros, je suis un gamin Oui, ça y est oui are the champions Allez Boum. Voilà frère c'est bon Ah non là je suis un rageux là Là j'allais bouder Là tu me donnes envie de bouder toi Oh là dégage toi S'il te plaît Parlez bien avec votre daron Parlez bien avec votre daron oui. Regardez moi ce chien Parlez bien avec papa Mon adap fait zéro kill Enfin suffisait de le dire Oh, oh. Petit drone. Allez, go, go dedans, go dedans, go dedans, frère. Vous campez trop. On joue pas assez l'objectif. Vas-y, tu sais quoi, je vais me mettre à jouer l'objectif. Là, là, là, on reprend les 15 points, on revient. Là, je fais tout, frère. Je suis au four, au moulin. Comme le mec qui cuisine pour un rendez-vous Tinder. Les efforts viennent de tous les côtés. Série de 5, c'est bien. Allez, let's go, on va au next. Non, merde, 20 secondes. Attends. Hop. Non, merde, j'ai mis ma frappe. Oh, j'ai mis ma propre frappe, je suis un gros con. Je vais mourir parce que c'est ma propre frappe sur le point Regardez l'idiot que je suis Quand je vais mourir là je vais passer pour un camel slip Pour le mec le plus con de France Quand je vais mourir je vais être l'homme le plus con de France je vous le dis Putain Et les autres ils vont ils pas dessus bas, Frère vous me dégoûtez mes alliés Vous me dégoûtez Après ça va, enfin, c'est les mecs en face On prend aussi Merde Non, j'allais rentrer dedans <rire> Dommage, dommage. Bon malheureusement on a perdu. Regardez, je suis le premier avec 40 secondes dans le point. 2 secondes, 6 secondes. Vous dégoûtez Un minimum Je veux bien que tu joues tes kills, mais un minimum Bon en tout cas cette classe est validée par toutes les cités de France et de Navarre. Voilà, 26-8, la première partie était également coolos. Bon et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine les frères. Bisous